Bonjour à tous et à toutes, c'est Cordélia, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui je vous retrouve pour vous parler du Rainbow Challenge. Je sais, je sais, je suis en retard, j'ai fait un article de blog que vous pouvez aller voir, je vais mettre le lien dans la description. Mais le fait est que je n'ai pas fait de vidéo parce que je n'ai pas eu le temps. Donc voilà la vidéo pour le Rainbow Challenge 2020. Qu'est-ce que c'est le Rainbow Challenge C'est un challenge comme le nom l'indique. Euh, en rapport avec les livres, comme vous pouvez vous en douter quand même. Et comme le nom Rainbow le laisse penser, c'est un challenge qui permet de mettre en avant les livres avec des héros et héroïnes LGBT+. Le challenge se déroule du 1er février au 30 avril, et donc oui, effectivement, il a déjà commencé, mais euh, ça n'empêche que vous pouvez le prendre tout à fait en cours de route euh, si vous n'en avez pas entendu parler avant. L'objectif c'est de lire un maximum de livres avec des héros et des héroïnes LGBT qui rentrent dans quatre catégories qui sont détaillées sur le blog. Les quatre catégories sont basées cette année sur des chansons considérées un peu comme des hymnes LGBT queer si vous voulez. La première catégorie c'est I want to break free dans laquelle vous pouvez lire des livres qui parlent de se libérer de quelque chose, par exemple, hein, voilà. Le but c'est d'interpréter le thème euh, et d'interpréter la chanson et de, de rapprocher un livre du titre de cette chanson. C'est vraiment libre à l'interprétation, vous faites comme vous voulez. Et ensuite vous avez Same Love, bon là c'est assez simple quand même, vous pouvez mettre de la romance euh, lesbienne, de la romance gay, enfin des choses autour de l'amour, hein. Troisième catégorie c'est True Color dans la chanson là True color True color You're beautiful as a rainbow je crois que c'est ça les paroles et donc dans ces catégories je pense qu'on peut faire entrer des choses sur le coming out la découverte de soi vous voyez. Et la dernière catégorie c'est let's have a kiki. Le kiki pour faire simple c'est une soirée gay qui est faite un peu pour gossiper et s'échanger les ragots. Vous pouvez faire rentrer des livres avec plusieurs personnages LGBT, des livres qui parlent de la communauté queer, enfin voilà, ce genre de choses. Tout est expliqué dans l'article de blog, je vous mets le lien dans la description, donc allez-vous. Cette année il n'y a pas de système de points parce que L'année dernière, j'ai l'impression que personne n'a utilisé les points, donc euh, du coup je me suis dit, bon bah pourquoi le faire cette année, pourquoi s'embêter avec ça Donc voilà, il y a juste les catégories, et dans l'idée bah c'est de lire un livre par catégorie peut-être. Après à vous de voir ce que vous voulez vous donner comme challenge. Personne va aller vérifier ce que vous lisez, il n'y a rien à gagner, c'est quelque chose de très personnel. Et le but c'est plutôt d'encourager tout le monde à parler de cette littérature sur les réseaux sociaux, à la mettre en avant, etc. Le hashtag cette année pour Twitter et pour Instagram, c'est Rainbow Challenge. 2020, tout simplement. Et il y a aussi un groupe Facebook du Rainbow Challenge, je vous mets le lien pareil, et vous pouvez le rejoindre et vous verrez, on parle de nos lectures et puis on s'échange des conseils. Je n'ai absolument pas le temps de vous faire une longue vidéo avec plein de conseils de lecture, mais en fait j'ai fait des sélections qui sont disponibles sur Instagram, sur le groupe Facebook et sur Twitter, pour chaque catégorie, à chaque fois, j'ai sélectionné allez entre 7 et 10 livres donc allez voir, je vais vous mettre les liens des 4 sélections que j'ai faites et j'espère qu'elles vous inspireront pour ce challenge de mon côté vous me connaissez, je suis pas trop du genre à faire des piles à lire euh, quand j'en fais en général je ne le suis pas du tout mais euh, j'ai quand même sélectionné 5 bouquins que je vais lire pendant le Red Bull Challenge et donc je vais vous les présenter maintenant je pense que je vais lire Wilder Girl de Rory Power à la collection R bouquin magnifique c'est un roman d'horreur avec des lesbiennes on m'a dit je n'en sais pas plus mais j'ai très hâte de m'y mettre et d'ailleurs vous voyez je l'ai commencé mais c'est vraiment que le tout début début début donc je ne peux pas encore vous donner mon avis je vais lire aussi Joli Joli Monstre de Julie du Dufresne Lamy qui parle de la culture drag, de la scène voguing euh, aux états unis Ça commence dans les années 80 et ça se déroule jusqu'à nos jours. On m'en a dit beaucoup de bien, donc voilà, j'ai hâte de m'y mettre. Passing Strange d'Hélène Clegg, comme la couverture ne l'indique pas, c'est une romance lesbienne. Oui je sais, on dirait un homme et une femme sur la couverture et c'était beaucoup plus clairement deux femmes sur la couverture anglaise, mais passons, euh, là donc une romance lesbienne dans les années 40 à San Francisco, et on m'a dit qu'il y avait une touche de fantastique. Je vais aussi lire l'ebook Emma, sa cousine et moi de Lizzie Brine. Lizzie Brine qui est une autrice qui a une chaîne YouTube qui est vraiment très très drôle, je vous invite à aller la voir, je, je mettrai le lien dans la description encore une fois. C'est un roman ado avec des lesbiennes, on en a dit beaucoup de bien, j'ai hâte de lire encore une fois. Et j'espère vraiment, au cours de ce Rainbow Challenge, avoir l'occasion de lire cette brique. Le prioré de l'oranger de Samantha Shannon. J'ai aussi l'e-book pour éviter de transporter ceci. Euh, mais voilà, c'est de la fantaisie, il y a des personnages LGBT dedans. J'ai vraiment très hâte de m'y mettre. Je l'ai reçu à Noël, il est magnifique et en plus je l'ai en hardback. J'espère profiter du Rainbow Challenge pour enfin commencer ceci. Ce sera tout pour cette vidéo, j'espère avoir été claire. Donc allez voir l'article de blog, allez voir mes sélections de lecture et inscrivez-vous éventuellement au groupe Facebook pour discuter avec nous. N'hésitez pas à partager cette vidéo pour faire parler du Rainbow Challenge autour de vous. Mettez un pouce vers le haut, allez voir une pub sur UTIP et laissez un commentaire avec les livres que vous avez envie de lire pour le Rainbow Challenge. Et puis moi je vous donne rendez-vous à très bientôt pour d'autres vidéos qui parlent de livres.